Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce live qui porte le thème de « Être soi en relation ». Comment être soi-même tout en étant dans une relation, être confortable d'être soi. Et bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, ça fait plaisir Bonsoir, je sais pas si c'est Nadia le nom. Bonsoir et bienvenue dans ce thème dans lequel on va parler de comment être soi confortablement dans une relation et en étant aussi dans une relation où c'est possible, où on est aimé en même temps. C'est vraiment un sujet qui j'espère va vous parler et, euh, et euh, en fait je pense que je vais commencer. Puis euh, les personnes qui viendront... Euh, <rire> et hey, coucou fanny bienvenue <rire> ah, je vois que le thème te parle ça me fait plaisir tu vois de te voir là j'espère que vous allez bien hello tout le monde vous m'entendez bien je suppose est ce que le son est bon je pense que c'est bon <rire> et ouais. ok bon ben on y va je commence alors être sans en relation ce live c'est un live qu'on m'a demandé donc je suis aussi ravie de pouvoir super merci pour la réponse fanny ça, ça me fait plaisir aussi d'amener un live qui a été demandé sur un questionnement réel euh, donc la prochaine fois si vous avez un thème que vous aimeriez, vous aimeriez que je développe n'hésitez pas à m'envoyer ça en message privé ça me ferait vraiment plaisir de voilà, de vous amener une compréhension et surtout des clés. Parce que tous les lives que je fais sont vraiment « Hello Muriel et bienvenue !» Tous les lives que je propose, c'est vraiment des lives où je vous amène euh, des clés de compréhension et aussi euh, des clés de transformation pour que vous puissiez déjà enclencher les transformations en toute autonomie. Voilà, et si vous avez des questions suite à ce live, n'hésitez pas à me, le, à me le poser. Alors, être soi en relation. Pour certaines personnes, il est très facile d'être soi-même tout en étant en relation. Il y a quelques, comme un espèce de, de détachement qui fait que la personne est à l'aise, où qu'elle qu soit, elle est à l'aise d'être elle et elle est complètement détachée du regard des autres. C'est même pas, c'est pas une question du tout. C'est pas du tout un questionnement pour, pour certaines personnes. Ça c'est une catégorie de personnes. Il y a une autre catégorie de personnes où effectivement être soi est compliqué parce que il y a vraiment le fait qu'à chaque fois qu'elles sont, euh, il y a cette authenticité d'être soi, ça génère des conflits. Euh, il y a vraiment cette difficulté de se dissocier de l'autre euh, et de trouver vraiment sa place. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Euh, il y a une autre catégorie de personnes aussi où euh, c'est des princesses voilà ou, ou des princes peu importe des princesses ça veut dire qu'on met tout en œuvre pour elle tout tourne autour de, de de la personne tout a l'air très simple elle a la possibilité d'être elle et tout s'articule autour d'elle ça pourrait apparenter à la première catégorie d'ailleurs mais c'est juste pour vous dire que quelle est la différenciation entre ces différentes catégories c'est en fait la seule différence c'est l'équation de la mécanique dans lequel ils sont elles sont euh, c'est juste une question de mécanisme euh, dans lequel on y répond euh, donc ça veut dire que si je suis dans une mécanique où être soi, c'est compliqué pour moi de prendre ma place il suffit que je change de mécanique en fait eh ben oui c'est aussi simple que ça donc euh, ça nous invite hein, en tant que qu'être qu humain euh, tous d'être des bons mécaniciens euh, être quand même des personnes qui c'est important de de mettre de la conscience sur le mécanisme de la vie pour se dire ok si tout est régi par une mécanique automatique qui fait que on est plus branché sur le fait je suis dans l'aisance d'être moi ou dans la difficulté d'exprimer ce que je suis en fait, c'est juste deux mécaniques différentes. S'il y a une mécanique qui me convient pas, je me débranche. Je me branche à la mécanique qui me convient vraiment. Et c'est ce que j'aimerais vous apporter vraiment dans ce live justement. Et la question qui se pose, c'est euh, ici quand on dit être soi en relation, il s'agit bien de comment je peux être moi pleinement, confortablement, librement, spontanément, c'est-à-dire. Euh, être complètement exprimé ce que je suis, mes émotions, mon ressenti, librement, spontanément, tout en étant aimé. C'est ça en fait dont il s'agit. Comment faire pour que ça, cette mécanique, elle soit possible Et en fait, ça sous-tend déjà le questionnement de se dire mais véritablement, si j'ai envie d'être aimé pour ce que je suis. Est-ce qu'au final, quand je suis dans une relation, j'exprime pleinement qui je suis Est-ce que tout de moi est révélé Est-ce que finalement je m'autorise à être moi librement déjà Ça, c'est une question. La deuxième, c'est être soi, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'on redoute Qu'est-ce qu'on redoute dans la relation quand on s'autorise à être soi donc ça veut dire comment je peux être pleinement moi à tout moment et être aimé pleinement et totalement. Donc on y va. Qu'est-ce qu'être soi À quel moment je peux dire OK là je m'autorise à être moi, on peut dire aussi je à quel moment je dis que je prends ma place dans une relation quand on s'autorise à être soi, ça veut dire concrètement dans la vie du quotidien que j'écoute pleinement ce qui est vivant en moi et je m'autorise à l'exprimer, tout simplement. Ça veut dire que je m'autorise à exprimer mes émotions, peu importe ce qui est là, mon ressenti, mon avis, ce que j'aime, ce que j'aime n'aime pas, là où je suis d'accord et je ne suis pas d'accord, j'exprime je, mon goût. Euh, ce que j'aime voilà c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure j'exprime aussi mes désirs mais je m'autorise aussi à exprimer mes limites c'est ça en fait être soi c'est quand il n'y a aucune limitation en soi euh, d'être dans l'expression de ce qui est vivant en soi de manière très spontanée donc il y a véritablement dans cette euh, quand on s'autorise à être soi c'est vraiment je il y a une véritable reconnaissance de mon existence il y a une façon de donner de la valeur à ce qui est vivant à l'intérieur de soi et euh, euh, et euh, où est-ce que j'ai mis ça et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, attendez j'ai écrit un truc qui est très important que j'aimerais vous dire parce qu'en fait à chaque fois que j'exprime ce qui est vivant en moi peu importe même si c'est des limites même si c'est des émotions même si je dis un non non à une personne c'est une façon en fait d'exprimer l'amour en moi. Donc en réalité tout ce qui émerge de vous que vous allez exprimer, c'est l'expression de l'amour en vous. Euh, moi je parle de ça parce que moi j'ai été beaucoup confrontée au fait que j'avais de la difficulté à prendre ma place, à ouvrir la parole, à dire ce que je pense et ce que je ressens parce que j'avais toujours peur de ne pas convenir. Hello <rire> Mais bienvenue et en fait, j'avais toujours peur de, de déranger, de créer des conflits quand j'exprime les choses en moi, même si j'exprime uniquement mon ressenti. Alors, exprimer mes limites, c'était encore autre chose. J'avais l'impression d'être une mauvaise personne. Alors que comment est-ce qu'on peut penser que quand on exprime quelque chose qui jaillit de nous, on peut penser qu'on est une mauvaise personne ou on peut penser qu'on agit à mal Alors que ça nous invite vraiment à une chose. Pour être soi, euh, de manière confortable, on a besoin de vraiment se connecter à nos intentions en fait. Quelle est mon intention quand j'exprime ce qui est vivant en moi Quelle est mon intention Est-ce que mon intention c'est de la méchanceté de faire du mal Si votre réponse est non, vous savez bien que votre intention, c'est in vous êtes juste en train d'exprimer l'amour qui se vit en vous. Parce qu'à un moment donné, quand je dis, j'ai envie de poser des limites et je dis, ben en fait, là, ça me convient pas trop. Je suis, je sais pas un nom que je suis en train de dire, C'est pas à la personne, je suis juste en train d'exprimer comment l'amour se vit en moi. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, je me suis autorisée à dire, mais en fait, quel que soit ce que j'ai à exprimer à l'autre, étant donné que mon intention, c'est une intention du cœur, et je le sais que c'est comme ça. Mon intention n'est pas de faire du mal. Dès lors que je suis en raccord avec mon intention originelle, quel que soit ce que j'ai à dire, juste, je suis juste en train d'exprimer comment l'amour se vit en moi. Donc j'espère que ces quelques mots vont vous donner vraiment, vous rassurer dans le fait de dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais m'autoriser juste à exprimer parce que j'exprime l'amour qui vit en moi voilà et en fait de cette façon là on réhabilite notre existence je me donne le droit d'exister vraiment c'est une antidote vraiment à la blessure de rejet je me donne le droit d'exister parce que je me donne le droit de juste donner de, de la valeur et de reconnaître que ce qui est vivant en moi n'est que l'amour en moi c'est comment j'ai envie de vivre l'amour en moi. Il n'y a que ça que j'exprime en réalité. Donc, tout est OK. Quel que soit ce que vous avez à dire, tout est OK. Sentez-vous au confort avec ça. Sentez-vous tranquille, quel que soit ce que vous avez à dire à l'autre, en fait. Donc, j'espère que ces quelques mots, déjà, vont vous contribuer à créer cet espace en vous, de se dire, OK, je, je me donne le droit d'exprimer. Et, et si vous avez une hésitation, c'est dire, attends, je suis juste en train d'exprimer l'amour en moi c'est ça que j'exprime, je vais exprimer ça à l'autre et de façon à ce que, ok, s'il y a des incompréhensions euh, et là en fait ça, ça amène aussi de mettre un éclairage sur s'autoriser pleinement aussi dans cet espace, dans cet espace d'être en lien avec l'autre, de laisser un espace au désaccord au désaccord, on n'est pas le, le désaccord pour moi est différent du conflit le désaccord c'est quand j'accepte que nous soyons différents, j'accepte que nous puissions voir les choses différemment. Et si vous réintégrez l'équation du, du du désaccord dans votre dans votre système, vous allez davantage ouvrir cette cette plasticité de pouvoir de pouvoir vraiment vous exprimer et pouvoir se dire ok on a le droit d'être en désaccord parce que ça voudrait exprimer que j'ai le droit d'être moi et tu as le droit d'être toi. On a le droit d'être différent. On a le droit d'être en désaccord. Et même si on est en désaccord, on peut s'aimer parce que je t'aime à travers ce que tu es et tu m'aimes et si j'ai envie qu'on m'aime à travers ce que je suis. Donc, si vous êtes en résistance avec le désaccord, et dire Moi, j'ai pas envie d'avoir de conflits et de désaccord Peut-être que c'est important de rétablir une nuance entre les deux et de pouvoir dire que le désaccord est sain en soi. Parce que c'est l'acceptation de la réalité de chacun. C'est l'acceptation de la différence de chacun. Par contre, le conflit n'est pas nécessaire. Le conflit, c'est quand je suis dans la non-acceptation, euh, de la, la, la, la différenciation entre nous deux. La, le conflit, c'est quand j'impose ma réalité ou ma vérité à l'autre. Là, je suis dans la notion du conflit. Mais on peut absolument être en désaccord sans forcément vivre le conflit. Vous voyez donc être soi c'est je, je, je résume être soi s'autoriser à être soi-même déjà c'est important. Vous ne pouvez pas, c'est important de se dire si j'ai envie d'être aimé pour ce que je suis, mais c'est important que je sois déjà moi-même entièrement pour que ça puisse vraiment fonctionner. Donc est-ce que ici et maintenant je peux me donner cette autorisation? En fait c'est même pas que je peux, mais si, si vous regardez ce live, c'est que vous êtes vraiment concerné dans cette difficulté d'être soi. Hello, Judith. Et... Ah, comment il est <rire> Comment il est Bienvenue, bienvenue Sonia. Bienvenue à tous, bienvenue Gaëlle. Et en fait, quand on a vraiment cette envie de se dire, moi j'ai envie d'être moi, en fait. Ça, c'est déjà le premier pas. Et de se de prendre une décision. Je prends la décision aujourd'hui d'être moi. Vraiment. Mais être moi, ça veut dire qu'à tout moment... Quel que soit, que ce soit la famille, le conjoint, les enfants ou autre, je m'autorise pleinement à exprimer ce qui est vivant en moi, à cet instant. Et il y a un truc qui est extraordinaire dans ça, c'est que mon objectif, c'est de me réconcilier avec, avec l'imperfection. Et ça, c'est génial, l'imperfection. J'arrête de courir après le fait d'être parfaite, d'être complète. Non, non je me fous une paix royale et je suis juste là avec mon ressenti ici qu'est-ce qui est vivant en moi ici et maintenant ici et maintenant je me connecte à mes émotions, à mon ressenti là c'est ok, hmm. là c'est pas ok et je suis dans cette transparence transparence avec moi-même et donc avec l'autre et, et je m'autorise il y a une décision à prendre par amour pour soi de se dire aujourd'hui je vais m'autoriser à dire ce que je ressens pourquoi parce que quel que soit ce que je ressens, quel que soit ce que j'ai à dire, je sais que fondamentalement, fondamentalement, mon intention, c'est de... c'est l'amour, c'est que... mon intention, c'est que je sais que je suis une belle personne, je suis pas là pour faire mal. D'accord Donc à partir de là, je sais que ce que j'exprime est uniquement, uniquement, l'amour qui se vit en moi. Et en même temps que j'exprime l'amour qui se vit en moi, à travers ce que j'exprime à l'autre, Bien sûr, euh, j'accepte le désaccord. Et c'est magique. Parce que j'accepte que l'autre ne consente pas à ce que je dis. Que l'autre aussi ait son point de vue. Je ne cherche pas approbation. C'est une information que je donne à l'autre pour que l'autre puisse se rendre compte de comment je vis les choses dans mon territoire et dans mon monde à moi. Quand j'exprime ce qui est vivant en moi, je permets à l'autre de me comprendre et de savoir m'aimer. Ce n'est pas, pas une science infuse de s'aimer en fait. On apprend aussi à aimer l'autre. Mais faut-il que soi-même, on offre cette possibilité à l'autre de, de savoir le faire. Donc exprimer vos ressentis avec transparence, c'est d'une grande importance. Parce qu'au moins, vous, vous, non seulement vous augmentez les chances de ressentir l'amour comme vous aimerez, mais vous offrez un beau cadeau à l'autre de savoir comment faire avec vous-même. Vous voyez Donc ça c'est vraiment très important. Et, euh, euh, et il y a une chose aussi, c'est que, euh, euh, qui est important, c'est... Euh, souvent, souvent en fait, je entends ça dans, dans le fait de, de j'ai de la difficulté de prendre ma place parce que l'autre prend trop de place. Ou l'autre est autoritaire, ou l'autre est manipulateur, ou l'autre est... En réalité, c'est personne. Personne ne vous empêche de prendre votre place, en fait. Personne ne vous empêche de vous exprimer. Il, il n'y a aucune limite. La seule limite qui fait que vous n'osez pas le faire, c'est vous-même. Parce qu'il y a une vraie euh, autorisation à vous donner. Je prends l'autorisation de le faire. Et, et je vais développer ça tout à l'heure. Mais ce qui est important c'est que plus vous prenez votre place et plus vous vous autorisez à être vous-même et plus vous êtes dans cette vibration d'amour de vous et plus vous vibrez de cet amour « Je m'autorise à être moi pleinement. » Ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre en face de vous va vous prendre en considération toute votre entièreté. Vous pouvez pas être écouté et entendu si vous ne vous écoutez pas vous-même. Vous avez beau dire à votre entourage mais entendez-moi, on ne me comprend pas. En fait, c'est pas votre entourage qui ne vous comprend pas, mais à la base dans votre vibration intérieure, c'est que vous-même vous, vous vous il y a une forme de je me trahis dans ce que je dans ce que je ressens ou dans ce que je veux en fait c'est hyper important de se comprendre soi même déjà de se rallier à sa propre cause on va dire de se rallier à ses propres besoins et de s'exprimer avec transparence et ce n'est qu'à ce moment là que naturellement naturellement vous allez obtenir cette écoute on va vous écouter on va se poser on va vous entendre pourquoi parce que vous vous entendez vous même je m'entends moi même je m'écoute moi même j'initie j'initie le monde J'initie le monde extérieur dans ce que moi j'ai envie de vivre. Je cultive en moi ce que j'ai envie de vivre à l'extérieur de moi. C'est ça le truc. Donc, vous êtes l'initiateur et le précurseur de tout ce que vous avez envie de vivre dans la matérialité. Donc, dès lors que vous incarnez le fait que vous vous écoutez, le fait que vous vous comprenez, le fait que vous prenez en considération ce qui est vivant en vous, ça n'est qu'à ce moment-là que vous allez l'obtenir naturellement de votre entourage. Donc, la mécanique, elle ne peut pas être inversée. C est, c est, elle ne peut pas être inversée. Elle commence d'abord par vous et vous allez le goûter à l'extérieur de vous. En fait, il n'y a que vous, il n'y a que vous, que vous goûtez à l'extérieur de vous. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Il y a de l'incompréhension. Il n'y a que moi que je goûte dans cette relation-là. Il n'y a que ce que je vibre, que je goûte dans toute chose, et à travers chaque personne. Donc tout commence par vous en fait. Et quand vous comprenez ça, vous gagnez un temps fou euh, en réalité parce que vous allez comprendre que quel que soit ce que vous vivez, hello Charlène, quel que soit ce que vous vivez dans les relations, s'il y a quoi que ce soit que vous ne pouvez pas vivre ou que vous ne pouvez pas goûter, revenez à vous. Attends, qu'est ce que moi je la seule question c'est qu'est ce que j'ai besoin d'initier moi même incarner moi même pour que cela puisse se goûter à l'extérieur vous êtes la graine vous êtes la graine l'extérieur c'est que le fruit vous voulez goûter un fruit d'une certaine façon que vous vous aimez et eh ben cultivez là déjà à l'intérieur de vous il ya un point vous êtes vous êtes la source et le point de départ de tout d'accord donc euh, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de mécanique. D'accord La mécanique, c'est-à-dire que, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, et ça, la neuroscience le dit, à quel point la quantique aussi le vérifie, c'est que nous sommes des êtres vivants qui fonctionnent de manière automatique. On, on pense parfois que, on a le libre et là j'ai fait une conférence avec philippe guillemin justement guillemin pardon et c'est très intéressant parce que justement à quel point on valide que le cerveau la manière dont on fonctionne est branché à une base de données et cette quelle est cette base de données et c'est ça qui est intéressant ça veut dire qu'aujourd'hui si vous avez de la difficulté à être vous même ce n'est pas de votre faute c'est tout simplement parce que vous êtes branché à une base de données qui fait que vous fonctionnez de manière automatique comme ceci ce qui veut dire que si dans votre passé on ne vous a pas autorisé à être vous même à exprimer vos besoins à exprimer vos ressentis à ce moment là dans votre passé il est normal que vous soyez dans cette configuration ou être vous même en relation c'est difficile voilà c'est déjà pour ramener où, ça, où le frein se trouve Le frein se trouve, c'est que vous êtes enfermé dans une mécanique. D'accord Et cette mécanique, elle va se retranscrire partout. Dans votre vie amoureuse, amicale, au travail, peu importe, là où vous avez de la difficulté de prendre votre place, où vous sentez qu'il y a de la résistance pour le faire. Donc, la question qui se pose, c'est... Quels sont les freins, c'est exactement ça, qui vous empêchent d'être vous-même... Dans une relation. Alors. La difficulté à être vous-même dans une relation. Très souvent c'est. Ah j'ai peur, j'ai peur d'être moi-même. J'ai peur d'être moi-même. Vraiment dans une relation. Moi j'ai envie d'être en relation. C'est ça le point de départ en fait. C'est qu'on a envie d'être en relation. On a envie que ça se passe bien. On a envie de se sentir aimé. C'est ça le truc. Mais selon la mécanique de base dans laquelle on a grandi, hein, sur l'automatisme, le, le, le conditionnement dans lequel nous sommes, il se pourrait que, bien entendu, on a, on a des freins à être nous-mêmes. Hello Marie Parce qu'on a peur, on a peur que le fait de prendre notre place, on a peur d'être rejeté. Voilà si on est nous-mêmes on a peur d'être rejeté. on a peur de ne plus faire partie d'eux on a peur de déranger on a peur de causer des conflits et des histoires donc qu'est ce qu'on fait à ce moment là Ben, en fait on se restreint à ce moment là notre réalité soit est complètement dissous dans l'autre et donc euh, c'est parce que je regarde mes notes euh, la peur que vous ressentez aujourd'hui d'être vous-même, les limites que vous ressentez aujourd'hui d'être vous-même, en fait, sont des limites et des peurs passées. C'est là où je veux en venir. Ce sont des peurs passées, mais qui ne sont plus d'actualité ici et maintenant. C'est-à-dire que vous fonctionnez ici et maintenant dans une réalité qui s'est faite au par dans votre passé. Donc, vous êtes dans une relation présente aujourd'hui. Qui est vu à travers des filtres de lecture de votre d'une expérience passée. Ça veut dire qu'on a vraiment nécessité selon. Euh, alors je vais finir ce que j'ai écrit. Ça veut dire que notre cerveau, notre cerveau en soi. Comment je vais expliquer ça Parce que là je suis en train de vous perdre. Alors là c'est pas bon. Je reprends. La difficulté d'être soi, de prendre sa place, c'est la résultante d'une mécanique. Selon l'expérience quand on était enfant, comment est-ce que la relation s'est créée, comment vous avez réussi à prendre votre place Cette mécanique, elle est enregistrée par votre cerveau, qui fait que aujourd'hui, dès lors que vous avez envie, vous êtes dans une relation de cœur, relation où le cœur s'ouvre automatiquement, sans que vous ayez automatiquement votre cerveau va faire un point de jonction avec cette base de données, cette mémoire passée. Donc vous êtes constamment relié à une mécanique, une mémoire passée. C'est la raison pour laquelle vous avez de la difficulté à être vous-même. Donc même si vous vous dites OK, j'écoute mes besoins, je prends ma place, vous faites des pensées positives, ça fonctionne pas. Pourquoi Parce que vous êtes rattaché à toute une mécanique, en fait. Donc, ça nécessite une réelle reprogrammation pour que vous puissiez vraiment être dans une, une nouvelle mécanique, un nouveau système neuronal à créer, pour que vous puissiez encoder vraiment le fait de dire « Ok, je m'autorise à être moi-même et, et en plus, je suis aimé, écouté, entendu, Aimer. Et à partir de là, quand vous allez encoder une nouvelle mécanique, vous allez vivre dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau paradigme. Donc, en fait, le frein en question est lié à une mécanique passée. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Euh, donc, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, dans votre passé, vous êtes issu d'une famille où il y a eu un frère ou une soeur malade ou un parent malade, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là automatiquement, vous allez vous mettre en retrait. Et donc, vous allez encoder en vous que vos besoins, rien n'est prioritaire, rien n'est important. Vos besoins ne sont pas importants. La priorité, c'est l'autre. Et du coup, surtout quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une fragilité, automatiquement, vous allez vous mettre en arrière. Mais ça va être une mécanique. Vous allez avoir cette posture de vous mettre en arrière et de privilégier l'autre. Donc, si par exemple, vous avez eu des parents... Euh, qui sont très actifs qui qui étaient, euh, actifs dans le sens où qui sont débordés euh, par leur travail ils n'ont pas le temps et vous voyez bien qu'ils sont là euh, dans le stress du travail ils n'ont pas le temps c'est speed automatiquement dans votre enfance vous avez dû engrammer à l'intérieur de vous dans vos mémoires cellulaires que il va falloir se faire petite parce que là papa et maman ils n'ont pas le temps donc pour que la communion puisse se faire c'est important que vous, vraiment, vous ne preniez pas votre place, quoi. Parce que là, déjà, les parents, ils n'en peuvent, peuvent plus. Donc, vous avez encodé en vous que de toutes les façons, pour que la relation d'amour puisse se créer, le lien puisse se créer, c'est important que, voilà, que vous vous faites petite et que vous restez, euh, voilà, ne prenez pas trop de place. Vous voyez C'est la même chose. Si vous êtes, par exemple, au sein d'une famille où les parents ont, ont c'est vraiment un couple conflictuel, très conflictuel. Là, vous allez voir aussi qu'il n'y a pas d'espace pour vous. Les parents sont pris par leurs problèmes. Et là, vous comprenez que, ouais, bah, pareil, je prends pas ma place, je me fais petite. Parce que là, et pour créer le lien, pour que le lien avec les parents puisse se créer, la même chose. Donc voilà, vous avez encodé le fait de ne pas prendre votre place. Quand on a des parents autoritaires, si vous avez eu des parents autoritaires, du coup, euh, vous avez dû encoder en vous que leur vérité est plus importante que la vôtre. Que ce qu'ils disent est plus importante que la vôtre donc vous avez encodé que pour être en relation et en lien avec l'autre et eh ben ce que pense l'autre et ce que dit l'autre est plus important que ce que vous vous pensez par exemple que l'autre il a plus sa vérité est plus importante que la vôtre donc voyez bien que si on, vous avez grandi dans ces contextes là vous avez engrammé à l'intérieur de vous et c'est ça qui est quand même assez intéressant que votre besoin passe après que en fait vos besoins sont vous avez eu l'habitude de réprimer vos besoins et que et de ne pas prendre en considération vos besoins. Voilà. Mais le but étant justement, c'est de pouvoir être en lien. Ça veut dire que vous avez fait une combinaison où la relation d'amour et le lien pour être en relation d'amour et le lien. Et c'est ça en fait, c'est que il y a une dissolution de vos besoins, une dissolution de votre personne. Et C'est un écho comme ça que la relation peut se faire, mais en fait c'est comme ça que ça peut se faire dans le passé. C'est ce que vous avez vécu dans le passé, mais c'est plus d'actualité aujourd'hui ici et maintenant. Vous voyez En plus, si la mécanique ne vous convient plus, ça vous demande d'avoir cette conscience posée de dire mais enfin, ça me convient plus. C'était ok en tant qu'enfant, vous n'avez pas pu faire autrement. Vous voyez Et c'était ok en fait à ce moment-là, c'était la posture qu'il fallait quand à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous ne vivez plus avec vos parents. Vous n'êtes plus sous le même toit. On est d'accord. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous êtes chez vous, dans votre vie. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux. Vous n'êtes plus dans ce contexte de vie-là. Vous n'êtes plus dans le contexte de ce vie-là. Mais la seule chose, c'est que comprenez bien que votre cerveau, lui, dès qu'il y a relation d'amour, lien du cœur, automatiquement, dissolution de votre personne c'est la raison pour laquelle c'est compliqué pour vous de prendre votre place Hello Diane, donc donc euh, donc qu'est ce qui se passe donc vous êtes dans cette mécanique là ici maintenant alors que c'est plus d'actualité mais du coup tout ce que quand l'autre est bien et eh ben vous êtes bien quand l'autre est mal ben, vous êtes mal et euh, ça vous arrive pas quand vous êtes Quelqu'un vient vous voir ou un temps soit peu c'est surtout votre conjoint ou votre conjointe qui vient vous voir et qui dit ah je me sens vrai ou une amie ou la famille qui dit ah je me sens bah, ma vie elle est vraiment triste euh, a... est-ce que ça vous est pas arrivé d'avoir la difficulté à dire mais moi je vais merveilleusement bien en fait on est tellement dans cette association des réalités qui fait que bah, on n'ose même pas dire qu'on est bien est, ouais, ça va ça va alors que euh, voilà vous voyez donc, euh, donc, véritablement, voilà, il y a une reprogrammation vraiment à faire pour sortir de là. Donc, quelles sont les clés Comment faire Comment faire pour être pleinement soi, confortablement, tout en étant aimé, vraiment, dans une relation Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, ça vous demande de reprogrammer, de réencoder un nouveau mécanisme qui soit beaucoup plus écologique avec l'encodage de je m'autorise à être moi et je suis aimé d'accord dans la relation mais avant ça la preuve je pense que avant de faire ça la première chose que je vous propose de faire c'est déjà de changer votre conception de la relation parce que pourquoi si vous avez eu, si vous faites partie des, de, de, de, de ces cas de figure que j'ai dit ou dans votre enfance vous n'avez pas eu la possibilité hein, d'exprimer de, de, vraiment, d'avoir de la place pour exprimer vos besoins et vos ressentis et d'avoir, qu'on qu n'a pas accordé de l'importance à ce que vous avez ressenti et que vous êtes dans cette mécanique qui est beaucoup plus, ce qui est plus naturel pour vous c'est d'être en retrait plutôt que de prendre votre place, la première chose c'est déjà de revoir la conception de la relation. Parce que quand on est dans cette configuration là la, la conception on a envie d'être en lien on a envie d'être dans un lien intense en plus on a envie de fusionner en réalité pour se ressentir cette intensité mais en fait là, là, là, là où ça pose problème c'est que on est dans cette croyance de dans cette configuration que du coup on doit tout le temps être d'accord ensemble on doit s'accorder tout le temps euh, on doit c'est ça on doit se comprendre tout le temps donc d'où la notion euh, de ce que je vous ai dit tout à l'heure donc du coup du, du, de la notion du désaccord hein, à intégrer mais vraiment la première chose c'est déjà de, de revoir hein, une relation équilibrée aimante c'est quoi en fait est-ce que c'est est-ce que c'est une relation où on s'entend tout le temps euh, oui mais le c'est important de réintégrer le désaccord parce que tant que vous êtes dans cette fusion ou le 1 plus 1, 1 plus 1 égale 1, il n'y a pas d'espace d'être vous. C'est-à-dire que si votre conception de la réalité, de la relation elle-même, c'est qu'on on est pareil tout le temps, vous ne pouvez pas vous extraire de ça. Donc, il y a besoin de revisiter votre conception de la relation. Et, et moi, ce que je vous propose, du coup, pour vraiment recréer, recréer un autre espace de relation où la fusion est parce que il s'agit pas de retirer la fusion quand on aime fusionner moi j'aime fusionner moi j'aime fusionner mais ça demande aussi de changer la, la comment je conçois la fusion on, on a cette croyance et justement ça aussi c'est quelque chose qui a besoin d'être cassé moi j'aime la fusion mais j'avais une croyance qu'il a fallu que je fasse sauter c'est que la fusion pour moi auparavant c'est on est pareil on pense pareil on est on fonctionne de la même façon alors que aujourd'hui ça a été toxique pour moi parce que justement je ne pouvais pas m'extraire je pouvais pas être moi du coup c'est plus possible j'étais emprisonnée par ma conception de la relation fusion dans la fusion vous voyez mais en même temps je, je, je voulais pas une relation séparée ou euh, non c'est pas ça que je veux non plus donc il a fallu que je trouve un juste milieu donc si vous êtes dans cette dans ce cas de figure là je, vous, je vais vous partager mes avancées dessus. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai changé aussi ma conception de la fusion. Aujourd'hui, pour moi, la fusion, j'aime la fusion. Mais la fusion, en réalité, c'est un ressenti de l'intensité. La fusion, c'est parce que je recherche et j'ai envie de goûter à un ressenti de l'intensité. La fusion, c'est un ressenti. Mais ça n'est pas, ça n'est pas le fait de fusionner dans notre identité la fusion ne se trouve pas dans l'identité la fusion se retrouve dans la notion du ressenti c'est différent vous voyez donc du coup une fois que je, je pose ça il est important que je puisse concevoir aussi que si j'ai envie d'être moi pleinement j'ai besoin aussi que l'autre puisse être lui pleinement ça veut dire que dans une relation il y a l'autre dans son espace de vie, avec son histoire, avec son ressenti, avec ses besoins uniques, avec ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, avec ce qui est acceptable pour lui et ce qui n'est pas acceptable pour lui, qui est relié vraiment et intrinsèquement à son histoire, tout comme moi, tout comme moi. Donc en fait, il n'y a rien à discuter. C'est une relation dans laquelle il y a la conscience que chacun porte son histoire et chacun porte ses ses besoins ses désirs particuliers et ses émotions particuliers qui sont intrinsèquement reliés à, au parcours de vie et, à, et au passé à l'histoire de chacun et quand on autorise chacun à être chacun dans cet espace euh, Où est-ce que je voulais en venir l'amour véritable l'amour inconditionnel peut exister ça veut dire que chaque fois que j'exprime quelque chose de moi c'est une information que je donne concernant mon territoire, ma personne. Et c'est pareil pour l'autre. Quand l'autre me parle, il me donne juste une information de ce qui se passe dans son territoire et comment il ressent et comment il vit les choses. Ça n'est qu'une information. Et c'est une information qui est reliée à sa personne. C'est absolu. Ça n'en dit rien sur moi. C'est vraiment... Il est propriétaire de ses mots. Même s'il dit, ah, tu es égoïste, je trouve que tu es égoïste. Ça, ça traduit à quel point c'est difficile pour lui parce que la personne a besoin d'être rejoint vous voyez c'est une maladresse verbale certes et et, et ça demande aussi hein, si on a envie de prendre soin de la relation de de, de, de rentrer aussi dans cette communication bienveillante bien sûr mais quoi qu'il en soit chacun est dans son, profondément dans son espace et de pouvoir dire que en fait la relation où je peux être moi, c'est quand l'autre peut être lui et que, ensemble on constitue une équation où 1 plus 1 plus la relation égale 3. On, il y a trois entités différentes vraiment dans lequel je prends soin de moi et de mon territoire et je, je m'autorise pleinement dans cet espace d'exprimer ce, où j'en suis et ce qui est vivant en moi. L'autre, pareil, bien sûr. Il y a le fait de prendre soin de la relation. Comment on peut prendre soin de la relation, qui pour moi est une entité à part. Et de cette façon-là, effectivement, je peux créer une relation. Où la fusion est là dans cette ressenti de l'intensité d'être avec l'autre, tout en prenant ma place. Voilà, tout en prenant ma place. Mais ça changeait la conception de la relation aussi en intégrant pleinement la notion du désaccord comme étant une clé un, essentielle dans la relation parce qu'elle permet de vous construire dans la, dans la différence de chacun. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment. Moi, le jour où j'ai inclus la notion du désaccord dans les relations, j'ai respiré. J'ai respiré, je me suis autorisée à être moi. D'accord Donc j'espère que ces quelques mots-là vont vous aider déjà. La deuxième, une fois que vous avez reconstitué le, la conception de la relation, là déjà, il y a une extraction au niveau de... il y a une dissociation au niveau des réalités qui vont se faire, je l'espère. Et la deuxième, c'est OK. Maintenant, il s'agit de créer un nouveau mécanisme pour que votre cerveau soit branché sur un méca une mécanique de la relation qui soit écologique pour vous. Pas celle d'avant, qui, qui n'est plus d'actualité. Donc, il y a une mise à jour à faire. Donc, quand on parle de mécanique quand on parle de mise à jour il parle de reprogrammation du coup ok donc la première chose à ah, nadia qui dit super sur les désaccords ah bah génial <rire> je suis contente que ça puisse parler vraiment à ah, moi ça m'a changé la vie ça m'a changé la vie donc je sais que aujourd'hui le désaccord vraiment c'est je suis ok avec les désaccords par contre le conflit c'est pas quelque chose que c'est pas du tout ce que j'ai envie de cultiver mais d'ailleurs je ne vis plus de conflits dans la mesure où pour moi euh, dès lors qu'il y a acceptation de désaccords acceptation de l'espace de chacun de la manière dont chacun a envie de vivre dans son monde euh, ça ouvre l'expression aussi c'est mais qu'est ce que je me sens bien vraiment encore d'être juste être soi en toute transparence et on dépose les choses et après on voit ce que ça donne c'est génial hein? c'est génial donc l'autre clé pour créer un nouveau mécanisme il y a d'abord et avant toute chose une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Si vous comprenez qu'en fait vous êtes enfermé dans une mécanique qui est une mécanique passée dans la manière dont vous êtes en relation avec l'autre, il y a une décision à prendre. Et la première, c'est déjà, OK. Un, posez une intention et dites vraiment, OK, à partir d'aujourd'hui, par amour pour moi, je décide de me débrancher totalement de cette mécanique passée. Ce n'est plus d'actualité. Redites-vous ça? Ce n'est plus d'actualité. C'était d'actualité quand j'étais enfant. Aujourd'hui, j'ai le la possibilité, le pouvoir et la liberté de vivre les choses autrement. Qu'est-ce que je décide pour moi? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Et là, vous dire, je décide à partir d'aujourd'hui, par amour pour moi, vraiment, je décide de euh, je décide d'exprimer simplement, spontanément. Et librement à chaque instant ce que je ressens je décide d'exprimer l'amour en moi je décide d'exprimer mes ressentis mes émotions ce que j'aime ce que j'aime pas et mes limites aussi et ce que je décide dans ma mécanique c'est je décide d'exprimer mes ressentis et je suis aimé donc même si tout de vous tout de vous est enregistré et conditionné pour ne pas ressentir ça tout de vous a ressenti que dès que vous prenez votre place vous exprimez surtout vos limites vous créez du conflit bien sûr que quand vous allez faire cette intégration là au départ vous n'allez pas ressentir les choses parce que cette information vous n'avez pas encore le ressenti qui est relié à cette information à cette mécanique mais c'est tout l'enjeu en fait ça veut dire que vous allez peut-être faire votre intégration. Écrivez vraiment le, la, la, la phrase qui vous parle. Et moi, je vous partage la mienne, bien sûr. Je m'autorise, à partir d'aujourd'hui, vraiment par amour pour moi, je m'autorise à exprimer mes ressentis, mes besoins, mes désirs et mes limites. Parce que j'exprime tout simplement l'amour en moi. Et je suis aimée en même temps par mon entourage. Et quand je dépose ça, bien sûr, je... Tout de moi ne le ressent pas parce que vous c'est un monde nouveau c'est une mécanique nouvelle et tout l'idée vraiment c'est de vous réapproprier le ressenti c'est à dire ok c'est normal que j'ai pas le ressenti mais je vais intégrer ça je vais incarner ce que je vais dire ce qui veut dire que je vais habiter ce que je suis en train de dire là comme si c'est déjà le cas et à ce moment là la phase d'après d'intégration euh, la phase qui suit c'est enlever ce que je décide par amour pour moi, ce que je veux. Mais déposer tout simplement et immédiatement, ok, dans mon monde à moi, dans mon territoire, dans mon espace de vie, j'exprime librement mes besoins, j'exprime librement mes ressentis, spontanément, parce que je suis tout simplement en train d'exprimer l'amour en moi. Et je suis aimée. Comme si c'est déjà le cas. Et là, vous allez vous reconnecter aux ressenti. Et donc ça ce ressenti là lié à cette décision que vous allez prendre, c'est comme ça que vous allez créer la mécanique parce que vous êtes en train de donner l'information au cerveau qu'il y a une nouvelle base de données que vous avez mis en place. Mais cette base de données, elle va prendre consistance que si elle est reliée à votre ressenti. Donc incarner ce que vous dites, c'est primordial. Mais si vous dites je veux, ce que je veux, c'est c'est encore une projection. Vous voyez, c'est une projection. Donc ça veut dire que c'est il va falloir cheminer c'est pas encore là mais pour que ça soit acté là ici et maintenant positionnez vraiment dans mon monde à moi j'exprime mon ressenti et je suis aimé et, et, et je suis aimé et vraiment projetez vous comme si c'est déjà le cas visualisez vous exprimer les choses et tout votre entourage vous aime vraiment parce que et finissez finissez votre intégration par notez votre phrase et finissez l'intégration par ceci est ma volonté ceci est ma volonté c'est une façon d'acter de poser au cerveau c'est ça ma volonté aujourd'hui ceci est ma volonté et ceci est ceci est. ça veut dire que de manière quantique on rebascule sur la quantique quand vous déposez ça c'est comme si vous êtes vraiment c'est pas comme si j'enlève le comme si quand vous dites ceci est ma volonté ça veut dire jacte ça y est j'ai signé c'est ça ceci est à cet instant vous allez dire ceci est vous êtes en connexion avec l'univers qui a quelle fonction la fonction de matérialiser ce que vous voulez ceci est ceci ce que je dépose en moi là dans ma vibration intérieure est est dans la matière ceci est ma volonté et ceci est et quand vous dites ceci est vous êtes en train de déposer en vous que cela puisse se vivre naturellement, facilement et maintenant instantanément. Parce que la matérialisation au niveau de l'univers, <rire> merci pour tous les cœurs, ça fait plaisir, la matérialisation, c'est quelque chose qui se fait de manière instantanée. L'univers, lui, se branche à votre vibration intérieure. Donc, selon l'équation que vous allez déposer en vous, l'univers, sa fonction, c'est de rendre matière. On, on rend matière. Vous voyez ce que vous vibrez, ce que vous avez décidé. Ce que je vibre, c'est ce que je décide avec tout, toute l'intensité de mon cœur et de mon âme reliée au ressenti. Et quand vous déposez cette information de dire dans mon monde à moi, j'exprime mes ressentis et je suis aimée. Ça veut dire que je m'engage. Il y a un réel engagement de moi qu'à partir d'aujourd'hui, je vais exprimer mes ressentis vraiment. C'est ça que je vais faire. Et c'est l'attitude que je m'engage à avoir. D'accord Quand vous le dites, dites-le vraiment avec cet engagement du cœur vis-à-vis -vis de vous. Et cet engagement de cœur de dire Ah, je suis créateur suprême de ma réalité. Je peux absolument tout vivre. Je peux tout vivre. Donc, je peux me créer tous les scénarios que je veux je peux tout vivre, j'ai la liberté suprême de vivre ce que je veux j'ai le pouvoir suprême de vivre ce que je veux parce que tout ce que je désire, la vie le matérialise, donc à partir de là je m'autorise à choisir le scénario qui me fait du bien et je décide ici et maintenant, dans mon monde à moi, je décide le scénario que je veux dans mon monde à moi je m'engage pleinement à partir d'aujourd'hui de tout mon amour je m'engage à exprimer mes besoins mes limites et je suis aimé. Ah. ah, je ressens ça au plus profond de mon cœur, ça c'est mon scénario que je décide et finissez par, ceci est ma volonté, ceci est, ceci est. Et là quand vous dites ceci est, c'est une... associé le ceci est à, ceci est l'information que je dépose à l'univers, c'est l'information que je veux qu'il traite. Voilà. D'accord Et en fait... Une fois que vous avez déposé ça une dernière chose et c'est peut-être le troisième point important du coup je parle souvent de cohérence c'est important d'être très cohérent merci judith merci gaël je suis ravie que ça vous parle la cohérence vous avez pris un engagement vis-à-vis -vis de vous même vous comprenez merci euh, euh, je ne connais pas ton prénom du coup, euh, Laily Conseil, euh, c'est super, merci. Vous avez pris un engagement vis-à-vis -vis de vous-même parce que c'est le scénario, c'est comme si vous vous rendez compte, c'est un nouveau rendez-vous avec vous, un nouveau scénario que vous voulez vous offrir. C'est génial, vous pouvez tout vivre. Aujourd'hui, je m'autorise à exprimer, ah oh, c'est génial, je m'autorise à être moi, c'est temps. Et je m'autorise à être entourée de personnes qui me comprennent. Qu'est-ce que je m'en fous des personnes qui ne me comprennent pas, qu'il faut les convaincre. On n'est pas là pour convaincre, vous voyez. Je ne suis pas là pour convaincre l'autre. On est là pour s'écouter et se comprendre. On est là pour accepter que ce désaccord puisse exister parce que chacun a le droit de voir. Moi, j'aime avoir mon point de vue et j'aime quand on le respecte. Eh bien, je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais respecter, je vais entendre. Je vais écouter, je vais comprendre. Et c'est OK. On a le droit de ne pas voir les choses de la même façon. Je veux dire, moi, si j'adore manger du riz, je vais pas dire que le riz, c'est ce qu'il faut que tout le monde mange. Non, je suis asiatique, j'adore ça. Mais peut-être qu'une autre personne va dire, moi, je préfère les pâtes. C'est le cas de ma fille. En plus, le cas de ma fille. Vous voyez Donc, Et c'est OK. Et elle mange ses pâtes et je mange mon riz. On s'aime et on s'adore avec ça. C'est génial, vous voyez Mais c'est la même chose dans tout. C'est la même chose dans toute chose. Donc, euh, pour vous dire que il y a, oui, le troisième point, je parle de la cohérence, c'est dans cet engagement de cœur que j'ai pris avec moi. Il y a un dernier point qui fait que l'univers indéniablement va dire Ok, ça c'est estampillé, je traite l'information. C'est que vous soyez cohérent avec la décision. Vous avez une attitude cohérente. Ça veut dire que ça vous demande, puisque là on est dans un système de reprogrammation en plus. Tous les jours, je vous invite à répéter, répéter, écrivez-le quelque part, parce que vous avez pris un engagement vis-à-vis -vis de vous-même, vous, vous vous êtes offert un nouveau scénario de vie, écrivez-le. Moi, je le mets devant mon frigidaire, parce que chaque fois que j'ouvre mon frigidaire, je sais que c'est ça. Le matin, j'ai besoin de me rappeler. On a besoin de se rappeler que c'est ça, l'engagement qu'on a pris par amour pour soi. Être soi et être aimé en même temps. Et, et, et en fait c'est important d'être cohérent ça veut dire ah aujourd'hui ma priorité juste on se donne un challenge ne faites pas tout en même temps un challenge et mon challenge c'est déjà d'oser exprimer ce que je ressens Allez, c'est ça aujourd'hui ok donc dans mon quotidien je vais oser exprimer je vais vraiment le faire je vais exprimer fou je sens que j'ai de la résistance ah là là ça veut pas dire que ce qu'armel a dit ne marche pas ça voudrait juste dire que vous êtes en transition de mécanique vous voyez en attendant que le nouveau mécanisme se mette en place il faut que vous donnez l'information à votre cerveau que vous êtes prêt à exécuter ce, vous êtes prêt à mettre en place ce nouveau scénario donc effectivement vous voyez c'est comme deux eaux qui naviguent en attendant en attendant les deux eaux se rencontrent donc c'est normal que vous parce que votre ressenti du nouveau scénario c'est un petit pois chiche encore qu'il va falloir développer ça ne va pas prendre 10 000 ans, hein. non, non, non. Mais si vous y mettez de la conscience, ça va très vite. Donc, dans votre quotidien, c'est normal que dans un tout premier temps, vous allez ressentir « Ah, ça pêche un peu, j'ai l'impression que c'est compliqué, ça ne marche pas. » Non, ça marche. C'est juste que, est-ce que aujourd'hui, écoutez bien, ce que je vous dis là est primordial. Est-ce aujourd'hui, je suis libre de cette émotion passée est ce que aujourd'hui j'ai envie d'être libre de cette mécanique passée je vous invite mes amis du plus profond de vos tripes avec votre cœur, de reprendre pouvoir et de se dire je suis libre de tout ça c'est pas ça qui guide ma vie aujourd'hui c'est pas ma peur qui va guider et qui va m'orienter vers mes décisions c'est fini mon émotion elle émerge et c'est ok mais c'est juste une réminiscence c'est juste une réminiscence passée mais j'ai suis... fait le choix d'en être libre je ne vais pas répondre à cette émotion. Je ne vais pas obéir à cette émotion. Non, en fait. Non, je reprends pouvoir sur ma vie parce que je suis. Je suis et je mérite, je mérite de vivre ce scénario qui pour moi représente le bonheur, vraiment l'amour inconditionnel. J'ai besoin de réhabiliter mon être et toute mon existence dans cet amour. Et donc, à ce moment-là, émotion émergente, on est libre. On regarde, on est comme ça. Et on regarde ça passer. Allez, ok, tu peux. Émerge si tu veux. C'est ok, c'est correct, c'est normal. Mais la différence avec avant, ce serait quoi Dans cet engagement que vous vous êtes pris, c'est que vous en êtes libre. Et ça, ça change tout. Je suis libre de cette émotion. Je ne vais pas y répondre. Vous comprenez Et là, ça change. Hello Julie. Et là, ça change tout. Et là, vous êtes en train de créer vraiment un nouveau paradigme. À ce moment-là, en fait, de manière très factuelle, vous êtes déjà, vous voyez, de manière tangible, en train de donner l'information à l'univers. Vous êtes en train de confirmer, vous êtes, dire, vous êtes en train de dire à l'univers, je confirme que je suis libre des émotions passées qui est reliées à cet espace où je me suis fait croire que je ne suis pas libre d'être moi terminus et vous allez peut-être faire ça une ou deux fois et vous allez voir que voilà et en attendant vous faites grandir ce ressenti en vous et puis vous voyez ce que ça donne Et vous allez voir que les choses vont changer assez rapidement voilà donc ça c'est les clés que je vous offre vraiment mettez les en application là dans, dans votre quotidien n'hésitez pas à m'en faire un retour si vous voulez en dessous de la vidéo et puis après si vous avez des, des questions aussi n'hésitez pas euh, ce... Si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vraiment, euh, et que vous avez envie de, de dire Bon ben moi, j'ai envie de voilà, faire un shift complet par rapport à tous mes mécanismes passés, à tous ces conditionnements, voilà, parce qu'on ne peut pas être dans un libre arbitre tant qu'on n'est pas pour être libre de vivre sa vie de décider librement de ce que l'on veut, on a besoin de se sortir de ce déconditionnement et c'est vraiment le cœur du programme que j'apporte qui est être libre du passé pour avoir un accès direct au bonheur, c'est un changement de paradigme, un changement de structure identitaire, on laisse notre structure identitaire, notre personnage passé, notre personnage de souffrance et on va se, on va se reconstruire complètement vers le personnage qui qu'on a envie de, de, de la vie, qu'on a envie de vivre en fait. Mais juste, il y a un moment donné, on se dit, bon voilà, je me prends six semaines et au bout des six semaines, ben, je passe à autre chose. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on a laps de temps assez court. On peut, on peut euh, changer les choses. Alors, euh, passion essentielle qui dit, on pourra le revisionner, ce live. Oui, oui, oui, je le mets. Tous mes lives sont mis en ligne. Voilà. Donc, si vous avez envie d'être accompagné dans ce sens, Bien sûr, parce que dans mon, dans mon programme, je parle justement des pactes scellés dans l'enfance. Là, on est véritablement dans le pacte scellé dans l'enfance. Mais là, par contre, on va, on va travailler toute la globalité, que vous puissiez vraiment décrocher et que vous puissiez apprendre. Il est clair qu'après le, après le programme, vous allez naturellement vous dissocier au niveau de la réalité par rapport à l'autre. Vous allez revenir à vous, dans votre espace. C'est indéniable, c'est indéniable, c'est indéniable. Donc voilà le programme il commence le 12 novembre donc il reste 8 places et le lien est dans la bio et si vous avez des questions un peu plus personnelles euh, par rapport au programme n'hésitez pas à m'appeler vous avez droit à 30 minutes de, voilà d'entretien de, ensemble voilà bon ben merci beaucoup pour ces retours est ce que vous avez des questions du coup euh, judith qui dit super généreux de ta part écoute c'est vraiment de tout cœur. C'est vraiment de tout cœur. Et merci aussi, Sonia, pour ton, pour ton retour. Moi, ça me fait vraiment du bien d'avoir un retour. Si vous avez des questions euh, ou qui vous viennent après, n'hésitez pas à me, me les poser. Euh, Peut-être que là, je vais profiter de, de votre présence et je voudrais vous demander aussi, si vous pouvez me l'écrire du coup, pour ceux qui regardent en replay, qu'est-ce qui vous a vraiment parlé dans ce live C'est important. Avec quoi vous repartez par rapport à ce live C'est important ça. Avec quoi vous repartez Judith, avec quoi tu repars euh, Passion essentielle, avec quoi tu repars Sonia, avec quoi tu repars Est-ce que je peux voir Julie, avec quoi tu repars euh, Laïli, avec quoi tu repars Gaël, avec quoi tu repars Fanny, avec quoi tu repars euh, Je ne sais pas, il y a Diane qui est là. Avec quoi vous repartez par rapport à cela Je suis curieuse du coup. Je suis curieuse. Ah, Quelle joie pour moi d'avoir partagé ça. Alors, Judith qui dit le processus d'intégration. Oui, ça, c'est vraiment pour moi un processus d'intégration quantique. C'est vraiment important de. Parce qu'il y a le processus du cerveau, le processus d'intégration du cerveau et il y a le processus quantique. Et il y a vraiment pour moi il y a une jonction des deux pour que vraiment euh, les transformations puissent se faire rapidement. Ça, c'est important. Ah, super, Judith, je suis contente du coup. Je suis contente. Ah, génial. Très bien. Ah, passion essentielle, la différence entre le conflit et le désaccord. Ah oui, oui, oui. oui. Oh, je suis contente de vous avoir partagé ça parce que moi, ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a changé ma vie. <rire> parce que moi, j'étais allergique au conflit, allergique à tout désaccord. Donc vous imaginez, je pouvais jamais être moi tant que j'étais dans cette configuration de la relation. Sonia dit le pouvoir des pensées. Oui, effectivement. Super, super quelle joie pour moi d'être là avec vous fanny qui dit oui ma notion de désaccord super je suis contente Là, la conseil qui dit dans mon monde à moi j'exprime mes ressentis et la notion de désaccord et de le désaccord et la fusion exactement ce qui est génial c'est qu'on peut créer tous les scénarios qu'on veut quoi c'est top moi, je veux la fusion et c'est OK avec les désaccord et ça cohabite en même temps. C'est comme un cocktail où on met plusieurs fruits. et eh ben le cocktail, il est bon parce qu'on a mis les fruits qu'on a envie de goûter, quoi. C'est trop génial. Hein? Sonia qui me dit conflit et désaccord. Ouais, super. Gaël qui me dit j'adore lorsque tu parles de notre pouvoir par rapport à ce qu'on vibre à l'univers. Oui, c'est vraiment la dimension quantique. Moi, je suis vraiment sur... Moi je suis vraiment, je suis coach quantique et je suis vraiment spécialisée sur la vibration intérieure parce que pour moi la vibration intérieure c'est vraiment une combinaison euh, vibratoire entre les systèmes de pensée, les émotions et l'attitude. Donc c'est vraiment une, une combinaison, une équation avec trois éléments vraiment qui ont besoin de se, se coordonner euh, sous la notion de la cohérence c'est ça c'est indispensable et en fait dans même dans les coachings euh, one to one euh, moi c'est la vibration intérieure je vais tout de suite cibler au niveau de la vibration intérieure c'est à dire que les pensées oui les, en même temps il y a les émotions aussi en même temps il y a le et d'ailleurs même dans ma, dans mon approche dans les coachings one to one j'ai plus euh, mon approche elle est plus euh, euh, contrairement, à Eden, elle, est, elle est dans les pensées, mais moi je suis vraiment dans le, je branche la personne, je suis connecté à la personne et je prends les, je vais aller voir la racine de la problématique, vraiment. Donc il y a vraiment cette notion d'aller se balader dans la ligne du temps pour aller voir. Et puis après je décortique la vibration intérieure. D'abord je vois quelle est la racine, d'où ça vient, où est-ce que ça se situe. Et parfois c'est comme regarder trouver une aiguille dans dans, botte une, dans, dans une botte de foin, mais j'adore ça. <rire> Et puis après, je décortique la vibration intérieure et là on transforme. Oh là là, c'est super! Merci d'être là, vous tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir nombreuses là. C'est top. Euh, euh, Fanny qui dit euh, J'adore tes partages. Merci, Armelle. Et moi, j'adore de savoir être là, Fanny. <rire> et ça me fait dire C'est top. Moi, je, suis... je vous offre ça avec tout mon cœur et je suis ravie. Faites-en quelque chose. Et vous allez voir. Le but, c'est que ça vous serve. Vous voyez C'est ça l'essentiel de ce live. Et. Si ça vous permet déjà de, wow, de vivre, d'être vous, et je suis vraiment contente et c'est vraiment super. Et si vous voulez aller plus loin, que vous, vous souhaitez que je vous accompagne à travers le programme Être libre du passé pour euh, avoir accès au bonheur, ce serait vraiment wow, moi je serais très très heureuse. Voilà. Prenez bien soin de vous mes amis, n'hésitez pas à poser les questions c'est toujours un bonheur pour moi de, de vous écouter, de vous comprendre et d'amener de, des réponses aussi, euh, voilà je vous souhaite une belle soirée je vous fais d'énormes bisous euh, de cœur à cœur là, de là où on est merci, merci de cette belle connexion c'est un beau cadeau que vous m'offrez, ben, vraiment et bonne soirée Fanny <rire> bonne soirée à tous gros gros bisous gros bisous ma copine la, ma copine créole <rire> qui se reconnaîtra. Belle soirée à toi, passion essentielle, que je connais pas le prénom, mais je. Allez, bisous. J'ai du mal à vous quitter, hein. ça se voit. Hein. Ah oui, bébé, oui, oui. on est bien là. Mm. <rire> oh, mais merci pour tous ces cœurs, ça me fait tellement plaisir. Vraiment, je savoure. Je savoure vraiment, je savoure. C'est top. Bisous à tous.